Merci, Winman, content de vous voir, et oui, les lunettes étaient inévitables, euh, c'est là que ça se passe. Aujourd'hui, vidéo SQDC, produit très attendu des abonnés Winman sur mon Instagram. On parle ici de la variété Banana Platinum Runs, si vous aimez mieux, le Légion. De la marque Vando, Vandos, Vandou, donc euh, ça s'appelle V, ça s'écrit... V-A-N-D-O-O-S, donc euh, je sais pas comment le prononcer. Taux THC élevé, j'ai eu 24,89, on peut avoir entre 22 et 28, donc euh, c'est un winner pour le THC. 27,90$, donc 28$ taxes incluses, on sait que les prix sont inclus, les taxes sont inclus dans le prix en bas de 28 On veut toujours 25 là, chez Winman depuis 2021. On sait qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de compagnies qui sont arrivées à la SQDC avec des produits à 25 euh, vraiment compétitifs. Donc, euh, ça commence à être un peu, là, euh, la, la, la, comment je pourrais dire, le standard. le standard. Là. Un produit à 25 doit être de qualité. Euh, à 25 dollars, c'est, c'est, c'est, t'as pas le choix maintenant. T'as pas le choix maintenant à l'SPDC. Si c'est moindrement régulier, ordinaire, euh, tu, tu peux pas te permettre de vendre ton produit 25 Donc je te parlais à du... juste à penser à du bon, du bon select. C'est inacceptable cette compagnie là euh, qui vend des produits à 25 c'était emballé le 6 août 2021, on est le 29 août, on va ouvrir ça, 27,90$, on sait que le taux de THC est à 24,89$, mais on veut aussi des terpènes efficaces, on sait que les terpènes avec le THC, avec les cannabinoïdes, c'est toute l'affaire ensemble, c'est toute l'équipe ensemble qui fait le buzz, ok c'est un effet L'effet d'entourage. C'est vraiment l'expression qu'on retrouve sur Internet. L'effet d'entourage. On va utiliser un cote en verre ici à place d'un petit cote en carton. Euh, ça change un petit peu le goût, je vous le garantis. Donc, on va ouvrir ça. Vando, c'est fournisseur. C'est Isocan Med. Ça va bien. Les ciseaux ne sont pas ici. J'avais mis ah, j'avais pas mis mes doigts à la bonne place. Ah, là, je l'ai. On a un boost. On a un boost. Pour pouvoir garder l'humidité à la perfection. Je suis pas un gros fan de boost. Il euh, est beau. Il est beau, mais l'odeur. L'odeur n'est pas super comme ça. Peut-être qu'en l'égrainant, ça va être mieux. L'humidité, c'est ça qui est très humide. Euh, là, ce que je recherche, là... Une meilleure lunette. C'est très, très givré. C'est très, très, très givré, mais quand même... Euh... Ouais, c'est un, un très, très, très givré. Mais euh, l'arôme, présentement, ne m'a pas vraiment euh, fait triper. Donc, euh, vous irez voir sur mon Instagram. On va pouvoir euh, mettre des photos du Légion. Je pensais peut-être triper un peu plus sur l'arôme, comme ça. Là. Donc, je vais euh, prendre une quantité pour un joint. Et voilà, comme ça. Donc, j'ai graines ça. Si on parle des terpènes ici, euh, limonène, limonène, là, c'est les agrumes. Donc, euh, on serait supposé sentir, là, euh, pamplemousse, euh, orange, citron. Peut-être qu'en les ça va sentir plus. J'ai... tellement déçu qu'à la SQDC on peut pas voir les, les produits, qu'on peut pas voir le cannabis à travers du contenant, on peut pas sentir le cannabis, c'est toujours, toujours une surprise. Euh, S'il n'y a aucun YouTuber qui, qui, qui font des reviews, des, des reviews, review, on n'a aucune idée de ce qu'on achète à la SQDC. C'est vraiment pourri, c'est poche. On devrait avoir le droit de le voir, de le sentir. C'est effrayant, c'est pas correct. Pas pire, pas pire, mais euh, beaucoup d'engouement pour ce produit c'est temps à la SQDC. Hmm, pas sûr, moi, là, là, pas sûr, pas sûr. Mais je vous le dis, j'ai l'impression qu'il est populaire, ce produit-là. Euh, on parle ici d'un produit hybride. Hybride, euh, c'est pas écrit « dominance euh, sativa » ou « indica ». C'est vraiment un hybride, donc un buzz, j'imagine, là, euh, Moitié-moitié, hein? Un peu énergétique, un peu relaxant. Donc euh, c'est correct avec ça. J'aime bien ce genre de buzz. Mais euh, limonène. Cariophyllène, myrcène, linalol, pinène. Linalol, c'est euh, lilas lavande. Je sais pas. Myrcène, terreux, pinène, c'est conifère. Et si on regarde l'ensemble de l'œuvre de toutes ces terpènes-là, c'est supposé nous donner un goût de diesel. Terreux, sucré. OK. Je vous le dis tout de suite, là, les champions du diesel à la SQDC, c'est San Rafael. OK. Euh, j'ai fait les quatre derniers produits de San Rafael que j'ai fait. Ben, enlever le Rockstar Cookie, ben les trois autres, c'est diesel avec diesel sucré, diesel terreux, diesel. Euh, fruité euh, sans raphael ce sont les champions du diesel donc là ici il n'y a aucun diesel là dedans man J'aurais aimé voir une terpène là, genre euh, humulène ou bisabolol. parce que ben, je pensais que ça aurait été une terpène bizarre comme ça humulène c'est souvent dans ces terpènes là ils reviennent dans des cannabis qui ne me font pas triper je suis un, euh, un peu déçu en ce moment, là, euh, quelques personnes euh, m'ont euh, recommandé ce produit-là sur Instagram. On va le fumer, on va le fumer. Des fois, là, euh, c'est en le fumant qu'on qu qu voit là, que le goût est, était peut-être moins euh, évident quand on le sent. Mais, euh, si j'avais eu à le sentir, à, à, à la, à la SQDC, je ne l'aurais pas acheté. Beaucoup d'engouement pour ce produit. Beaucoup, beaucoup de, de, de personnes euh, m'ont parlé de ce produit. Bon, là, je ne vais pas faire de dégâts. On va enlever... Qui les a Là, c'est le bordel, bro. C'est le bordel. Bon, là, on va essayer d'intégrer un cote en verre. C'est très lourd, hein, un cote en verre. C'est pas évident à installer. Mais ça fait une petite différence pour le goût, je vous le dis. Je vous le garantis. Donc, c'est la première fois qu'on va essayer ça. Donc, on peut se payer la traite avec un cote en verre. C'est pour une expérience ici, pour rouler. Des joints que en envers, il faut laisser plus d'espace. Oh my god, oh my god. Ah, mon chandail, vous OK, OK, ça arrive, ça arrive. On l'a, on l'a, on l'a, vous êtes avec moi. Isocanmed, ils font, euh, ils euh, distribuent deux produits, Isocanmed. Ils distribuent euh, le produit Vando, puis ils produisent aussi le produit Fleur de chez nous. Le Fleur de chez nous est cultivée au Québec. Puis Fleur de chez nous, ils ont le produit Critical Orange Punch. Et puis là, ici, c'est pas Fleur de chez nous, c'est vraiment Vando. Avec Légion. Ok, c'est le moment. Euh, un peu moins excité qu'au départ de la vidéo. Euh, je je, je m'attendais à, à, à peut-être triper sur l'odeur. Euh, Diesel fruité, euh, je me suis dit ce que ça va battre San Rafael. Euh, on sait que San Rafael, leurs produits sont à 30$ et 50 sous. Lui est à 27,90$. Il y a aussi des produits à San Rafael à 28$ et quelque chose. OK, c'est le moment de vérité. Un hybride à 24,89% de THC. Est-ce qu'on va buzzer? Oui. On va buzzer. Est-ce que ça va être le buzz que je vais rechercher? Peut-être. Mais si j'aime pas le goût, bro, si j'aime pas l'odeur, ça ne sera pas un winner, là. <rire> j'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte. Dans 5, 4, Non, non, man. Je l'aime pas, man. Je l'aime pas, man. Il goûte, il goûte. Il y a plein de goût là-dedans, man. Il y a beaucoup de goût là-dedans. Je ne pas bien, bien... Il y a un petit goût d'orange. Puis, ils ne mettent pas le mot fruité. Je trouve pas qu'il est terreux. Diesel. Moi, je trouve que c'est fleuri orange. Puis, c'est pas ça qui est écrit sur le site de la SUDC. le Le limonène... Le limonène, c'est pas le diesel. Le limonène, c'est le petit goût d'orange. Le goût de sucré, je mets ça sur, sur le goût de l'orange. puis terreux, je, je le trouve floral. Pas de banane. Il n'y a pas de banane là-dedans. D'après moi, c'est le runs. Le runs, c'est ça. ça D'après moi, le, le, le fruité, orange, là, sucré. Ce que j'aime pas dedans, c'est quoi? Je ne l'aime pas, mais il ne sera pas dans mon top 10. Je peux que je fais de la peine à hein, du monde. Il n'y euh, a pas de goût de diesel là, comme les trois San Rafael. Il euh, n'y a pas de goût de diesel. Là. Non, non. Je trouve pas qu'il y a de goût de diesel. Le goût orangé très léger. C'est pas du Tangerine Dream. Là. 24%, 25% THC, c'est un bon buzz, c'est un bon petit buzz, mais je trouve que la description, euh, peut-être ne représente pas le cannabis que je fume en ce moment, je ne sais pas si vous, dans votre cas, euh, vous trouvez que ça correspond, pour ceux qui ont essayé euh, le Légion, est-ce que vous trouvez qu'il y a un goût de diesel Il est pas mauvais. Il est pas mauvais. Mais J'en je, je, je, rachèterai pas, bro. J'aime mieux les Skyway de Indy. Euh, je te dis. J'aime mieux euh, Platinum Cake de Pure Lane. Il y a bien que j'aime plus que celle-là finalement, bro, là. Il est correct, man. il est bon, ok? Il est bon. Il fait juste pas partie de mon top 10. J'essaie de te dire un peu ce que j'aime pas. C'est pas que je l'aime pas, finalement. C'est que la description, je trouve qu'elle ne correspond pas. Et puis qu'il y a d'autres cannabis que j'aime plus à l'SQDC. Euh, C'est un beau cannabis. Mais. Euh, C'est pas dans, dans, dans mes la compétition, bro, à la SQDC. Il y a tellement de compétition. Tu sais qu'il y a de la compétition, man. La compétition, bro. Hey, tomine de Tribal. Endo Vanilla Frosting. GMO Cookie de Spinach. T'sais. Etos Glue de Laurentien Organique. T'sais. À cause de, de, de ça ici, il brûle tranquillement. Il est tellement humide, man. Tant mieux, là. Mais, euh, je ne pas là-dessus, bro. La couleur de la cendre ressemble pas mal au weed à Weedman. Couleur de la cendre, pareil comme la variété Wet Panties à Weedman. Mais, je, je veux pas... Je veux pas que... Il y en a qui vont l'aimer, man. Il y en a qui l'aiment. Il y en a qui l'aiment. Ma conclusion sur le goût, là, j'essaie de le fumer parce que ça a déjà arrivé que... Je fume un deuxième joint, un troisième joint d'un cannabis, puis oh... Là, je découvre le goût que la SQDC disait, mais... On est loin du diesel des 300 Raphaël, OK? Il est sucré. Sucré, un petit peu orange. All right. J'ai besoin de votre aide pour les commentaires ce que vous en pensez, euh, moi j'ai dit euh, sucré, fleuri, orange, tandis que la SQDC ils disent pas fleuri, ils disent diesel en premier lieu. Euh, cannabis de qualité, il y a du tricône. on en veut du tricône. 27,90$, euh, ok, ok, mais à 25$, dollars, euh, ce serait mieux pour les consommateurs. Donne un pouce par en haut euh, si tu veux d'autres vidéos SQDC. Va sur mon Instagram si tu veux voir la photo du Banana Platinum Runs, le Légion de Vando. Et on se revoit très bientôt dans une prochaine vidéo.